Thomas Binan, 36 ans, diplômé de l'UTBM en 2006, génie informatique. Je suis actuellement CEO et cofondateur de la start-up GeoTrend basée à Toulouse. Après mon Bac S, je suis rentré directement à l'UTBM en faisant une prépa intégrée. Durant ma carrière, j'ai eu la chance de prendre différentes responsabilités en passant de responsable de développement logiciel à responsable technique, puis architecte sur des projets innovants. En 2017, après avoir été sélectionné par le BizLab, le célèbre accélérateur d'Airbus, je suis devenu intrapreneur. Puis, en 2018, j'ai créé la start-up Geotrend avec mon associé. Géotrain, c'est avant tout l'histoire de deux amis, deux anciens ingénieurs d'Airbus. Avec mon associé Grégoire Sigel, nous avons décidé de nous lancer dans l'aventure entrepreneuriale. A cette époque, nous avons remarqué que l'intelligence économique était en pleine transformation, mais il y a tellement d'informations qu'aujourd'hui les entreprises ne savent plus où donner de la veille. Les analystes passent 80% de leur temps à rechercher l'information stratégique et seulement 20% à l'analyser. Géotrain inverse la tendance. Nous avons entraîné une intelligence artificielle à effectuer la même stratégie de recherche d'informations, ce qui permet de la trouver, de la cartographier en quelques minutes, sans aucun paramétrage et de manière transverse sur n'importe quel marché. C'est une solution SaaS qui permet de naviguer facilement de manière visuelle et innovante parmi les informations business présentes dans le web. GeoTrend, c'est l'intelligence artificielle au service de la veille stratégique. Après seulement 3 mois de commercialisation, nous avons déjà convaincu 15% du CAC 40. GeoTrain c'est une équipe de 7 personnes jeunes, dynamiques et pleines de talents. Les compétences complémentaires sont la data science, le natural language processing, les développeurs full stack, les business developers et des customer success managers qui font la réussite de la startup. Nous favorisons l'emploi des jeunes au travers de stages et d'alternances. Mon rôle au sein de GeoTrain en tant que président est de représenter l'entreprise notamment dans des salons, dans des conférences, d'organiser des levées de fonds et de définir la stratégie. De manière opérationnelle, je m'occupe des équipes commerciales et marketing. Je suis au contact direct des clients, notamment chez la direction stratégique des Grands Groupes. Nous sommes supportés par tout un écosystème régional. Nous avons été sélectionnés pour intégrer Nubo, l'incubateur midi-pyrénées qui accompagne les startups dans leur développement. Pour créer votre entreprise, les compétences techniques sont essentielles. La formation de l'UTBM permet d'acquérir ce background. Mais le plus important, c'est de développer vos compétences personnelles, d'écoute, de capacité de travail, de management, de travailler en équipe et surtout votre passion. Soyez passionné. Si j'avais un conseil à donner aux futurs entrepreneurs, nous vivons une époque formidable où tout devient possible. Alors croyez en vos idées innovantes et foncez.